Bonjour les amis, comment gagner 1000 euros par jour en bourse Eh bien je suppose que c'est un souhait que vous avez comme beaucoup de monde. Mais si vous voulez arriver à ces performances il faut forcément que vous utilisiez les dernières techniques de trading, celles des traders professionnels. Donc je vous montre ici les techniques que j'utilise qui sont celles donc utilisées par les traders professionnels sur les marchés actuels. Donc nous sommes en 2022 et ce ne sont pas les mêmes outils que ceux qu'on utilisait il y a quelques années. Donc vous voyez ici devant moi une copie d'écran donc d'une journée cette semaine donc 1189 dollars gagnés sur 5 trades. Alors il s'agissait d'abord de deux petits trades le matin juste pour se mettre en appétit et ensuite comme j'ai vu que le marché avait un gros potentiel et eh bien je me suis positionné avec euh, trois positions donc euh, à 5 euros le point sur le Dax et donc j'ai laissé courir euh, mes gains. J'ai coupé euh, deux premières positions et en fin de journée j'ai coupé ma dernière position avec un gain de 700 dollars. Donc bien sûr ça demande un petit peu de, de technique, un petit peu d'expérience mais vous pouvez apprendre cela avec euh, donc ma technique euh, donc, de market profile. Donc si vous connaissez mes formations, euh, vous, avez, vous savez déjà que je trade essentiellement en scalping mais parfois je laisse des positions ouvertes euh, plusieurs heures. Donc il ne faut pas laisser passer les occasions lorsque vous sentez que le marché a un potentiel important. Vous avez des journées avec un petit potentiel et des journées avec un gros potentiel. Donc si on regarde un petit peu comment se présentait la journée ici. Donc si je regarde, si je vous amène ici... Euh, la présentation donc du market profile ce jour-là. Donc vous voyez on avait une ouverture de marché ici. Vous voyez si vous connaissez déjà le market profile et eh bien vous voyez ici qu'on avait un très gros potentiel avec cette ouverture ici les deux premières demi-heures de la journée donc A et B comme ceci. Donc, qui se présentait comme ça. La veille, on avait également un très gros potentiel ici, qui nous indiquait que le marché allait descendre. Et ici, on ouvre, vous voyez ici, toujours dans le marché, et il y avait une probabilité très forte que le marché allait monter. Donc, on a fait une journée euh, fantastique, euh, enfin, journée fantastique pour une journée normale, je dirais, euh, de market profile à gros potentiel. Donc euh, si on regarde ici sur, euh, sur le, le graphique euh, Tradovate que j'utilise pour trader eh bien on voit bien ici ce qu'a fait le marché. Donc cette journée-là si je split le profil et eh bien vous voyez A et B ici, vous voyez le marché qui a fait, qui a fait un mouvement ici donc chaque lettre ici correspond à une demi-heure et puis vous avez ici le marché qui a cassé largement remonté ici et vous aviez donc une journée à très gros potentiel, une journée à 1000 euros. Donc c'est bien sûr des techniques que vous devez apprendre mais c'est la seule manière de faire des gains importants maintenant. Si vous voulez faire partie des traders gagnants et eh bien il faut bien sûr que vous utilisiez ce type de technique, ce type de marché. Donc les, les bougies japonaises c'était bien. Vous voyez mais maintenant c'est quand même dépassé puisqu'on utilise des techniques beaucoup plus avancées donc euh, qui vous permettent maintenant d'avoir euh, des notions plus avancées de ce que font les autres traders, savoir exactement qui est positionné sur les marchés, à quel moment il faut se positionner à l'achat ou à la vente et ça vous pouvez l'avoir avec le market profile mais plus avec euh, des, des bougies, euh, des bougies japonaises et des outils comme on utilisait les années précédentes. Donc actuellement c'est le market profile qui est la meilleure technique euh, si vous voulez, voulez avoir des bons résultats euh, en trading. Donc il euh, n'y a pas photo, vous devez absolument passer à ce niveau-là, à cette technique-là si vous voulez rester compétitif sur le marché ou améliorer vos résultats. Donc le market profile c'est vraiment la technique en 2022 qui va vous permettre de performer et de faire des gains réguliers de 1000 euros par jour. Euh, c'est je suppose quand même un objectif qui est sympa. Donc vous n'allez pas le faire forcément tous les jours mais si vous faites cela quelques, quelques jours sur le mois ça vous fera quand même des gains importants qui vous permettront peut-être rapidement de vivre de cette technique, de vivre du trading. C'est ce que je vous souhaite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez vous inscrire à une de mes formations si vous le souhaitez. Vous apprendrez bien sûr les dernières techniques, moi je suis toujours ouvert et je fais toujours des recherches pour savoir ce qui se passe auprès des traders professionnels donc nous cherchons toujours les meilleures techniques de manière à les transmettre à nos étudiants. Ça fait plusieurs années que je transmets ce que j'apprends sur les marchés, ce que j'utilise moi-même de manière à faire en sorte que mes étudiants reçoivent les meilleures formations. Donc si vous aussi vous voulez faire partie des meilleurs traders eh bien je vous invite à apprendre cette technique donc du market profile qui vous le verrez euh, n'a pas d'équivalent actuellement euh, sur les marchés. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, partagez-la et regardez sous la vidéo vous trouverez des liens vers des informations très importantes qui vous permettront de devenir un trader gagnant et de gagner peut-être rapidement 1000 euros par jour. Je vous dis à très bientôt, au revoir.